Bienvenue à Thieuzy, dans la province du Hainaut. Un village pittoresque entouré d'un patchwork de terres agricoles et de champs. La ferme familiale de Daniel s'illumine tôt le matin. Chaque jour, 350 bovins y sont soignés et nourris. Venez voir aux bêtes. Ça, c'est la première chose au matin. Allez voir si, si tout va bien. Avant, avant de soigner, euh, d'abord les bêtes, après nous. Je suis la troisième génération. Mon grand-père a commencé au début des années 1900, avec une petite ferme de plus ou moins 10 hectares. J'ai mon père qui est pensionné, euh, qui a 88 ans, qui vient un petit peu brosser les couloirs, euh, regarde nos bêtes. Euh. Quand ils sont bien, euh, je suis content, quand tout va bien. Euh, ce sont mes copains et mes copines. On les entretient, on les tond l'hiver aussi. Hein. Les gens ne le savent pas toujours ça. On demande quelquefois pourquoi, ben c'est comme nous quand on va chez le coiffeur. Quoi. La variété blanc-bleu belge est la fierté de nos producteurs locaux. C'est une viande faible en graisse, mais tendre et pleine de goût. Elle fait partie du label de l'Aise Sélection. C'est la garantie que chaque morceau de viande provient d'animaux contrôlés et savamment sélectionnés. La race blanc-bleu est propre à la Belgique et surtout à la Wallonie. Les bêtes elles sortent, euh, disons, mi-avril jusqu'à fin novembre, on va dire. On est reconnu pour un produit de qualité, qui est bien nourri, bien soigné, bien élevé. Pourquoi aller chercher à quand on a ce qu'il faut euh, près de chez soi quoi De l'aise verse aux producteurs tels que Daniel une rémunération supplémentaire, en plus du prix du marché. C'est un moyen de soutenir leurs efforts en matière de bien-être animal. Notre cahier des charges met aussi l'accent sur une alimentation équilibrée pour les animaux et cultivée localement. On a un cahier des charges euh, qui contrôle les mètres cubes d'air dans les boxes, euh, qu'ils ne soient pas en surnombre, je veux dire, qu'ils soient bien paillés, qu'ils qu soient bien soignés, euh, qu'ils aient un beau poil et tout euh, au niveau du bien-être animal, que ce soit impeccable, avec des aliments euh, de la ferme. Maïs, herbe, pulpe de betterave, des aliments corrects, sans OGM, sans, sans additifs. Moi, je suis assez classique, donc euh, un bon steak Saint-Agnon, euh, sauce Archiduc ou sauce Bernays, euh, euh, ouais. La viande de bœuf Deleuze Sélection répond à un ensemble de critères très stricts. En plus, elle porte fièrement le label Belle Bif, 100% belge et bon pour tous. Surfez sur Deleuze.be pour plus d'infos.